Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comment réaliser un diorama Dans cette première partie de la vidéo, nous allons voir ensemble les matériaux que j'utilise et les différentes techniques pour avoir un diorama joli et un beau résultat. Alors pour ça, j'ai voulu vous faire part du diorama une fois terminé. À quelques petits détails près, voici le rendu. Alors pour ce diorama, bien entendu, il va y avoir un blindé. Quand je fais un diorama, je ne peins jamais mes blindés, surtout si c'est un diorama avec un blindé qui sera fondu dans le décor par la suite. Parce qu'on prend souvent la maquette dans les mains, on fait souvent des allers-retours pour le placer. Donc en l'occurrence, c'est le dernier char de chez Obiboss que j'ai monté qui sera intégré dans ce diorama. Voilà comment est fait en réalité la maquette. Donc j'ai fait une semelle en médium de 18 mm et la ceinture de la maquette en médium de 3 mm avec un étage de mousse extrudée qui font 20 mm d'épaisseur pour réaliser ce diorama je suis parti de fait réel donc en fait c'est une image que j'ai vu euh, d'un reportage donc j'ai dû un petit peu améliorer le diorama en faisant une clôture donc du coup j'ai imaginé une clôture un char qui vient s'encastrer dans une clôture pour traverser un petit cours d'eau Donc maintenant nous allons voir les produits que j'utilise pour commencer dans un premier temps, j'utilise de l'enduit de dissage. Alors c'est un enduit assez liquide, mais je préfère venir le retravailler toutes les 20 minutes s'il le faut. De la colle à bois, qui est vraiment très bien, on fait beaucoup de choses avec. Et de la mousse extrudée. Donc ce sont des plaques qu'on trouve dans les centres de bricolage, dans les magasins de bricolage. En 20 mm d'épaisseur. Donc, on voit le durama qui est déjà un petit peu avancé, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ce qui est important, c'est surtout comment vous allez faire votre durama. Déjà, la scène, moi, je l'avais déjà bien en tête. Donc, j'hésite pas à redessiner sur le première couche d'enduit que j'ai fait. Donc, je vais vous donner un exemple, comment j'ai fait la pente. Euh, imaginez la pente où le tank est installé. Donc, par exemple, on va faire une flaque d'eau. Donc Je dessine une petite flaque d'eau. Au marqueur et je viens avec le scalpel découper. donc là il y a une petite couche d'enduit parce que j'ai déjà avancé un petit peu le, le boulot Mais vous allez voir c'est pas compliqué l'enduit étant assez liquide et met un certain temps à sécher donc si vous voulez obtenir des épaisseurs différentes n'hésitez pas à revenir plus tard pour en rajouter il est important de bien respecter les temps de séchage entre chaque couche. Donc ce que je fais, je viens lisser le creux. Ça vient protéger en réalité et durcir le durama. Mais c'est vraiment la base. Donc j'ai dessiné et représenté mes poteaux. Donc je me suis dit, il va y avoir une haie, une route derrière. Donc pour ça, hier, j'ai été au restaurant chinois et j'ai pris des baguettes. C'est gratuit et en plus, j'ai trouvé la forme pas mal. J'ai découpé mes petites baguettes à la longueur, et j'ai représenté un trait de la profondeur. Pour la clôture, j'ai utilisé du fil de cuivre que j'ai tressé. Je ferai un tuto pour ça. Et donc, je vais déterminer ma hauteur. Pour couper la longueur, bah c'est facile. J'ai représenté mes poteaux. Donc j'ai juste à imaginer un morceau de fil barbelé qui rentre dans un poteau et de l'autre côté, pour déterminer ma longueur. Pour les trous, j'utilise la petite pointe du scalpel en faisant attention à mes mains. On fait un trou assez gros. De manière à ce que le fil barbelé rentre bien, j'y mets une petite pointe de cyanolilite. Et voilà, on laisse sécher. Je le mets à peu près d'équerre. Par rapport à la clôture voici la clôture terminée maintenant on va le mettre en place pour prévisualiser l'impact du tank dans la clôture l'avantage avec le fil de cuivre c'est qu'il est souple donc du coup on peut le tordre et lui donner des formes différentes donc c'est intéressant on y va progressivement et on imagine le char qui vient dégommer la clôture. J'imagine que le char, forcément, arrache le poteau en deux. Donc voilà. Le côté gauche terminé. Donc j'ai coupé le poteau au niveau des roues. On verra sur les prochaines parties, pour l'effet texture water, euh, ça, on verra même à la fin car le procédé est assez long. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus long au niveau de la longueur du, de la ceinture pour éviter que l'eau déborde. Mais ça, on verra après euh, les flocages, la mise en peinture, quoi, le pré-flocage, mise en peinture, etc., etc. Une fois que je connais mon emplacement de la clôture, je vais les coller avec de la colle blanche. On ajoute un petit peu de colle blanche dans les trous qu'on a fait et on vient placer définitivement notre clôture. Voilà, nous avons fait la même chose du côté droite, nous avons juste euh, collé un poteau qui sera encastré dans le labou, donc celui-là par contre j'ai dû le coller à la cyanolite. Voilà le char en place, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment important de, de revenir dessus plusieurs fois. Là je l'ai mis plusieurs fois en place pour vraiment que les chenilles arrivent à d'impact et qu'on a un effet d'encastrement de, du, du blindier qui va ensuite traverser le petit fleuve et traverser la route qui est derrière. Parce qu'en réalité, c'est une route. Donc je tiens aussi à préciser qu'il est très important de prendre son temps et de respecter les temps de séchage. Allez-y en plusieurs fois, c'est un jeu de patience. Sinon, vous allez saccager la maquette. Une fois la maquette bien sèche, nous allons commencer les flocages des petits graviers. Donc Pour ça, je mets de la colle pure que je ne dilue pas. On en met une couche assez épaisse. Et après on va venir floquer un mélange de sable et de petits graviers. Une fois la colle bien sèche, on vient retourner le diorama pour faire tomber le surplus de gravier et de sable. Afin d'avoir un meilleur relief, j'ai décidé de rajouter un peu plus d'enduit, de lissage. Et d'ajouter un petit peu aussi d'enduit au niveau des passages des véhicules blindés. Maintenant, je vais procéder à un flocage brut. Alors pour ça, un flocage que j'ai fait moi-même. Donc j'ai été me balader en forêt. J'ai récupéré un petit peu de mousse des petites herbes, des petites racines, que j'ai fait sécher. Donc ce que je vais faire, je vais faire une mixture que je vais découper avec un ciseau pour obtenir des tout petits morceaux. Donc là il y a un peu de tout, des racines, de la mousse, et aussi des petites écorces de pain que j'ai broyées. C'est pas mal du tout, ça donne un, un petit relief. Il y a de la terre, mais c'est pas très grave. La terre, c'est justement, c'est très bien, ça va venir combler notre sol. Donc voilà, j'essaie de prendre le, la partie la plus fine. Donc même procédé que tout à l'heure, on vient ajouter de la colle autour des poteaux, devant la clôture, en faisant attention de ne pas en mettre sur les poteaux. Donc le devant, parce qu'on va avoir un léger dégradé entre le devant, voilà, au niveau d'ici, on va avoir un peu d'herbe. Donc de la colle et maintenant on va venir floquer notre mixture maintenant pour finir cette dernière étape une fois que la maquette est bien sèche il faut vraiment que la maquette soit bien sèche donc attendre 24 heures s'il le faut on va venir Dilué, alors de la colle et de l'eau on a une texture assez légère et on va venir recouvrir toute la maquette pour catalyser le flocage pour éviter qu'il y ait des miettes qui tombent de flocage nous allons passer maintenant à la dernière étape de la première partie de cette vidéo donc on a catalysé la maquette, donc là c'est 24 heures après, on voit que tout est sec. Et regardez le côté gauche, on va ajouter un dernier flocage d'herbe. Donc c'est vraiment le dernier flocage avant la mise en peinture. Toujours le même procédé, on vient ajouter de la colle, donc cette fois-ci elle n'est pas diluée, donc on la met pure. On va venir ajouter des petites touches de flocage d'herbe très légères au niveau des points de colle. Donc je fais des petits gestes comme si je piquais pour avoir un effet de relief et après on retournera la maquette C'est tout pour cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez un petit like, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se retrouve pour la partie numéro 2 qui sera la mise en peinture. Salut, salut les amis.